Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 312 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui à Aslert. Aslert. Je sais pas comment ça se prononce. Euh, c'est un nom à la con en anglais. Et je sais pas du tout ce que c'est par contre. Et euh, j'ai bien galéré déjà à le démarrer. Donc on va voir ce qu'on qu peut faire. Alors bah New Game par contre ça c'est on valide avec la barre espace ce qui n'est pas du tout logique et on va jouer avec ok ok ok on est, on est un petit robot on chope des trucs ok je tue des gens What the fuck Est-ce qu'il y a d'autres touches que ça J'ai pas regardé les touches, c'était avait les, Il y avait les touches au tout début du jeu. Il y avait les touches au tout début du jeu. Va te faire enculer toi. Tiens, viens Allez Ah les bâtards. Oh les bâtards, oh les bâtards. Oh, je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Je sais pas si ça joue, on peut jouer à la manette. Qu'est-ce que je suis censé faire On est connu. Ah je suis mort, je suis mort. Ok, ok. Bon bah on va retry. Hein. Euh, J'ai pas l'impression que ce soit un jeu de ouf. 500 points to unlock next level. Donc il faut que je demande des gens. Ça ça attire les babas. Ils sont malades, je les tue. Et je prends de la batterie. Ok. Ah oui, donc euh, en fait, oui, voilà, exactement. Donc en fait, ils, ils viennent pas du tout vers moi. Donc je vais poser ça là. Il va être malade. Je pioche, j'en repose un, j'en repose un autre. Ça me permet de choper de la batterie. Ça me permet de le tuer, récupérer un truc, une boîte. Donc il va, aller, il va aller bientôt voir les autres. En fait j'attire des junkies à tirer sur un truc. Voilà je récupère juste de la batterie. Hein Comment ça j'ai plus d'énergie Ok. Bon allez je suis un peu nul. On est d'accord que le plus je me déplace et moins j'ai de batterie. Robot énergie. Ça, ça me donne de l'énergie, ça m'en a donné 30. On est d'accord, j'ai récupéré de l'énergie. Ok, lui il est mort. Ok, il me reste 16. Ah il me reste toujours autant de batterie en fait. Oh bah tiens un gendarme. Allez vas-y. Pourquoi j'arrive pas à utiliser ma batterie là C'est quoi le ce bordel descendre descend de plus en plus vite, en fait. Ah, il faut pas que je récupère la batterie qui est par terre, par contre. Bah, ben, je crois, hein. Parce que du coup, si j'avais 30, et d'un seul coup, c'est redescendu comme, comme de la merde. Faut juste des coeurs. Ce qui est plutôt bizarre. Ok. Hop, ça me donne de... robot énergie, ça me donne de l'énergie. Faut pas que je récupère la batterie alors. Ah en fait je bouffe le cœur. dès que je reprends la batterie, en fait ça me. Ah ouais d'accord, elle reste comme elle est la batterie. Je viens de comprendre le jeu en fait. C'est bon, je viens de comprendre comment jouer. Peut-être l'arna débile, mais en tout cas. J'ai compris. C'est uniquement quand j'aurai plus de cœur qu'il faudra que je... Do. Do. Do. Alors, niveau graphique, bon bah on n'est pas sur un jeu de ouf. On est quand même sur un... sur un jeu qui... Qui a une musique euh, sympa. Enfin, c'est une musique voilà en mode en mode 8 mais euh, elle est sympa quand même. Alors ça, ça attire pas les Junkies les bénis, hein. Ça les attire pas du tout. C'est un pissenlobe les Junkies. Normal. Paye ton cliché. Et donc la batterie, il faut vraiment que je la laisse. Oui, il m'a donné que 29. Elle est partout là. Elle est partout. Il ne me donne que 10, hein. Il ne me donne que 10. C'est des cœurs de merde. Il ne me donne que des merdes. Voilà. Je vais claquer, je vais claquer, je vais claquer. Et eh ben j'ai claqué. Et ben voilà, je suis. <rire> J'en ai marre. Est-ce que je réessaye une dernière fois euh, Ça va être une petite vidéo, ça va être un petit test parce qu'il n'y a pas grand chose à à tester. Hein. Alors je vais regarder ma menu. Main menu. AltF, space, AQSD, ok bon bah ouais, c'est ça hein. C'est juste un jeu super dur Et il faut débloquer déjà le premier level score 500 quoi Dès le début ça puait de la merde Je pense que ce jeu a été fait en, en rubis <rire> Hop voilà on arrête de dépenser la batterie Là c'est un truc de donuts évidemment. Oh. Parce que c'est bien il donne 30 mais... Euh... Du coup c'est pas... C'est ça qu'il faut faire en fait. Hein. C'est pour... faut récupérer un max de points dès le début. Ok, là j'ai plein de boîtes de donuts, ça devient bien, mais ça me sert à rien du tout. Il me faut des trucs pour junkie. Oh putain, ils les ont bouffés Espèce de fils de... J'ai pas réussi à les récupérer. Je vais devenir ouf, je vais devenir ouf, je vais devenir ouf. En fait, on voit plus rien au bout d'un moment. Putain, il me donne plus rien ce fils de con. Lui, il continue à donner 30 par contre. Ah, putain, putain, j'arriverai pas, j'arriverai pas. Yep. boîte de donuts. Il m'a redonné 30, il m'a redonné 30. Si j'ai une boîte de donuts, je devrais arriver à tirer un flic. Oui Putain, j'ai débloqué l'autre level. Ouh, j'y suis arrivé Voilà voilà, score 600 et on va s'arrêter là sur ce jeu. Euh, donc c'était Aslert, Aslert, uh, Aslert. c'est un peu dur à prononcer, je sais pas comment ça se Asleurt. Bref, en tout cas si vous avez aimé ce jeu, il est tout petit. Euh, il est sur Steam. Euh... Je vous dis que si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et on nous faire découvrir ce jeu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, D'ici là, portez-vous bien et puis on se dit à salut.